Mon livre euh, est né dans mon esprit comme un projet de faire une série de conférences. Euh, L'idée est venue parce que, en quelque sorte, je trouvais une espèce d'invitation sous la forme d'un lieu qu'on qu a mis à ma disposition. Il s'agit d'Alain Vanier, de Catherine Vanier, qui... Euh, qui sont dans la direction d'un groupe qui s'appelle Espace Analytique. Alors, euh, euh, je voulais en quelque sorte jeter un, un regard sur ce que j'ai fait sur ces années-là. Donc, il a fallu commencer par l'histoire. Euh, Évidemment, il ne s'agissait pas pour moi de faire l'histoire, mais d'analyser cette histoire. Et le résultat de l'analyse, c'était quand même de découvrir que la psychanalyse qui se présentait comme une méthode qui guérit en corrigeant les mensonges et les omissions de l'histoire due au refoulement, eh bien... Ces psychanalystes eux-mêmes oh, se sont forgés une histoire, tout ce qu'il y a de plus mensonger euh, mis au service euh, de leur narcissisme. Euh, et puis, euh, où est allée la science au cours de ces... où les gens qui, qui ont quand même gardé l'esprit éveillé euh, ce que cette analyse apporte de neuf, et c'est là que j'ai passé à la, à la contribution la, la plus importante, après celle des hérétiques de la première période, c'est-à-dire euh, l'apport lacanien. Et ça m'a paru euh, d'autant plus, j'allais dire, même instructif, et que d'habitude on parle de Lacan comme si euh, euh, comme si quelque chose a commencé avec lui, alors qu'il est quelqu'un de mon âge, on le comprend que dans la mesure où il est venu répondre aux questions lourdes qu'avait laissé le freudisme avec ce paradoxe. Je ne vois pas comment voir Lacan en dehors de ça. Euh, donc euh, là aussi il s'agissait de rétablir une continuité, mais pas dans l'histoire mais dans la Doctrination. Ça, c'était la deuxième partie. Et puis la troisième partie, c'est la lui-même, puisqu'il a été mis en dehors du mouvement officiel, il a cru apporter une institutionalisation qui soit conforme à la, à la théorie, à la science psychanalytique, mais elle s'est avéré que toute institutionalisation a sa propre logique, ses propres commandes ou ses propres demandes et que son effort a cassé les dents là-dessus. Ça a fini par un, ce que je considère comme un échec retentissant. Le résultat de tout ça, c'est que si les analystes veulent travailler ensemble, ils n'ont qu'à suivre la tradition de toujours d'une société scientifique et renoncer à toute idée de, de corporation pour former, pour une formation professionnelle. Lacan est... Euh, c'est parti de, de l'idée quand même que la, que la psychanalyse est, est transmissible, puisque les sciences, une science est transmissible, et même une science serait inséparable de la transmission de la science. Qu'est-ce que ça serait une physique qui ne s'enseignait pas dans les écoles, qui ne se transmet pas dans les écoles, donc elle est partie. Mais comme la transmission, le, le, la méthode principale dans la transmission, c'est l'analyse didactique, alors il a abouti à la conséquence a été que la psychanalyse en elle-même, c'est-à-dire en dehors de ce qu'elle peut être comme théorie ou comme euh, thérapie, en elle-même, elle est la didactique, puisque c'est par là qu'elle se, qu se transmet. Mais alors, il faut que, euh, dans la mesure où ça donne un analyste, c'est-à-dire ça donne quelqu'un dont le désir est de faire euh, l'analyse parce que si l'acte analytique n'est pas soutenu par un désir, c'est un maigré. Alors tout ça, la psychanalyse pure, la psychanalyse elle-même, euh, tout ça euh, s'est avéré un euh, souhait, mais le fait est que la psychanalyse, elle est une science, et elle a cette particularité qu'elle ne s'appuie pas sur une expérimentation scientifique, c'est-à-dire à des propositions dont la vérité se juge à leur adéquation ou non adéquation à une expérience extérieure à tout sujet, au sujet de la connaissance, mais euh, c'est une science, est, elle est une science, elle tire sa, son, son alimentation, ou sa nourriture, ou sa euh, à une expérience thérapeutique, elle n'a rien de scientifique, quoi qu'on en voudra. Et c'est pour cela que euh, Lacan a fini par trouver lui-même que l'idée d'une psychanalyse pure, didactique, serait pure, est une idée qui ne rime à rien, et que la psychanalyse, en fin de compte, n'est pas transmissible. Et ça a été pour lui euh, une grande, grande déception que quelque chose comme équivalent à l'échec de ce à quoi il avait consacré sa vie, mais il a eu au moins l'honnêteté de le dire. Mmh.